Bonjour à tous et bienvenue dans ce plateau de la Web TV de Territoires, Ville et Villages Internet. Je suis Dorine Bregman et j'anime donc ce plateau en tant que représentante de l'association Débalab qui regroupe les professionnels de la concertation et du débat public. Je vais tout d'abord vous présenter nos intervenants. Donc tout à fait à ma gauche, Yann Thomas, qui est directeur général des services du Pays des achats. Je vais me permettre de préciser que nous sommes en Vendée, n'est-ce pas, près de la Roche-sur-Yon. Euh, ensuite, Stéphane Delahaye, qui est conseiller municipal délégué à Martigues et en charge du numérique, notamment. Euh, et tout de suite à côté de moi, Alain Isopère, responsable de l'espace public numérique de Port-sur-Vienne. Et là, nous sommes en sport région Centre-Val-de-Loire, n'est-ce pas Près de Tours. D'ailleurs, suis Isopet, je vais vous demander de prendre ce micro. On va démarrer par une première question pour parler des métiers de la médiation numérique. Euh, voilà. En quoi consiste mettre en place une médiation numérique au sein d'un euh, espace numérique euh, dans un petit village comme Port-sur-Vienne Dans un petit village comme Port-sur-Vienne euh, le but c'est d'abord de réduire la fracture numérique qui peut y avoir entre les administrés et, leur, euh, et les élus de la commune déjà d'une part et les administrations qui sont en général très loin euh, du milieu rural hein, euh, donc il va falloir réduire ce, cette, cette fracture et, les, et, et trouver les motivations aussi euh, pour, euh, euh, pour faire comprendre aux gens euh, le, comment aborder le, le, le numérique dans leur, dans, leur, dans leur vie quotidienne. Alors, il y a des administrations qui sont assez partenaires à ce niveau-là et qui vont proposer des outils pour, pour nous aider, nous, en tant que médiateurs, à, à aider le citoyen dans ses démarches administratives, telles que les, le service des impôts, par exemple, qui ont, qui ont des outils qu'ils mettent à notre disposition. Et puis, euh, et puis après, il bah, y avoir euh, un, petit, un petit peu le système débrouille dans le sens où euh, les EPN sont quand même assez solidaires les unes des autres, tout au moins en région, en, en département 37. Et, euh, et à l'initiative du, du GIP Ressia, euh, il y a des, des rencontres qui se font euh, au sein du département et qui nous permettent de mettre en commun euh, nos expériences, euh, de voir aussi comment on peut améliorer euh, euh, cet apport euh, du, du savoir euh, euh, auprès des, des gens, suivant bien sûr leur, euh, leur niveau euh, culturel, suivant leur, euh, leur désir. Euh, donc on, on leur apporte cette chose. Euh, mais c'est vrai que euh, la pr principale difficulté en milieu rural, ce sont les, les seniors, parce que les seniors n'ont pas du tout cette culture du numérique. Mmh. D'accord. On va faire un premier tour de table justement sur ce sujet-là et voir dans chacun de vos territoires quelles sont les spécificités. Donc, Stéphane Delahaye, est-ce qu'à Martigues, on a justement cet objectif particulier de, dans la médiation de travailler avec un certain type de population Comment vous définiriez-vous votre votre action et l'action... cette action-là à Martigues Alors, Martigues, on est sur un autre un contexte peu différent, c'est donc on est en milieu urbain, on est sur une population de 50 000, 50 000 habitants et les EPN donc sont portés par un service public. Parfois il est porté par des associations, là pour le coup c'est aussi un, un service public comme vous, j'imagine aussi. Euh, en fait, en gros, si on définit l'économie numérique ou le numérique en général avec trois piliers, là comme on aime bien faire pour le développement durable, il y a trois piliers. Ben pour le numérique, il y aurait trois piliers les infrastructures, les services et les usages. Les infrastructures, ça va pour elles, elles avancent. On a creusé quand même plusieurs fois la terre pour y mettre des câbles de plus en plus gros. Euh, on a les services qui se développent, soit les services, les services privés ou les services publics en ligne. La dématérialisation des services publics accélère les choses. Et puis, le petit, le petit souvent oublié, c'est les, les usages et l'accompagnement aux usages. Effectivement, ceux qui utilisent tout ça, ou les non-utilisateurs, ou alors les més-utilisateurs. Et cette, toute cette frange de population-là, on essaie de les accompagner, de les accueillir dans les, dans les lieux de, de pratique, euh, pratique numérique. Et en gros, avec trois niveaux, trois niveaux de services, c'est accueil, assistance et accompagnement. -à accueil, on a des lieux qui sont ouverts où on peut tout simplement utiliser la ressource numérique telle qu'elle qu qu est mise à disposition. Euh, des ordinateurs, des tablettes, des connexions, etc. Ça, c'est de l'accueil. L'assistance, là, on va pouvoir solliciter éventuellement les ressources euh, professionnelles qui sont derrière, les médiateurs numériques. On va leur dire, voilà, là, j'aurais besoin d'un coup de main, voilà, il faut que je fasse ma déclaration trimestrielle de ressources pour, pour le RSA, est-ce que tu peux me filer un coup de main voilà. et Donc là, on va être plutôt sur une logique d'assistance. Et après, l'accompagnement, et c'est là où, en tout cas, je trouve beaucoup plus de sens dans la médiation numérique, c'est travailler plutôt la question des cultures numériques. C'est-à-dire, pourquoi il se passe ça autour du numérique Quel sens, quel sens j'y donne Et là, on est plutôt sur un travail d'éducation populaire au numérique. Donc on essaie d'avoir ces trois niveaux-là sans ringardisation d'un usage par rapport à un autre. Est -à -dire, il est tout aussi important de travailler l'accompagnement à la création d'un CV ou euh, l'ouverture d'un espace pour l'emploi que travailler avec un groupe d'artistes numériques. Merci. Yann Thomas, alors euh, au pays des achats alors, Au pays des achats, euh, la question de la médiation numérique n'a euh, pas créé de métier, à proprement parler. Euh, par contre, la médiation numérique a bouleversé tous les métiers. C'est-à-dire qu'on n'a pas un métier spécifique qui est la médiation numérique, mais tous les métiers, de, de, de, tous les agents sont impactés de près ou de loin par la question des usages numériques. De la cantinière euh, au bibliothécaire en passant par le responsable des transports scolaires ou, ou l'animateur en centre de loisirs, chacun maintenant intégré dans sa fiche de poste la question de la médiation numérique, en tout cas de l'accompagnement des, des usagers aux nouveaux usages, aux nouveaux outils qu'on pouvait mettre en place et, et ça on a euh, cette démarche là qui a été menée voilà, par la communauté de communes et par les communes aussi euh, depuis maintenant euh, voilà, plusieurs années euh, à, travers, euh, à travers des formations, à travers des, des, des, des réunions de travail avec les agents, avec les, avec les différents prestataires aussi et puis avec les familles aussi, avec les usagers. Le dernier exemple en date, c'est le tra transfert de la compétence enfance-jeunesse qui est venu euh, apporter davantage de services. Hein. Le fait d'avoir transféré ça à la communauté de communes, ça a permis de développer un certain nombre de services, y compris de développer les outils numériques, euh, que ce soit à travers un portail internet ou à travers euh, les espaces numériques de travail dans les écoles qu'on a réussi à développer à, à, à l'échelle du territoire, eh bien, euh, ce sont les agents qui étaient euh, en première ligne, je dirais, dans la, la partie mise en œuvre et dans le travail de partenariat aussi avec les différents prestataires, les différents partenaires, comme le, le référent numérique de l'éducation nationale, par exemple, ou euh, ces, ces différentes personnes. Mais donc pour vous, ça a été finalement un choix un peu stratégique de considérer que, compte tenu de vos ressources, quel que soit le type de ressources financières, en ressources humaines également. Vous avez fait le choix, par exemple, dans le contexte de ce, ce transfert de compétences, euh, d'utiliser le levier de la, la médiation numérique euh, en direction de la jeunesse, finalement. Oui, ça a été un choix, effectivement, de l'utiliser en direction de la jeunesse. Alors, le, on n'a pas euh, transféré la compétence pour développer euh, les usages numériques autour de cette thématique-là, parce que l'enfance-jeunesse, le, le, c'est vraiment un enjeu majeur de, de la communauté de communes et de l'ensemble des communes. Euh, par contre effectivement la question numérique est venue assez rapidement dans, le, euh, dans, dans la mise en place de cette nouvelle compétence enfin, de cette nouvelle oui euh, de, de cette compétence euh, et euh, nous a amené à travailler très en amont avec les équipes avec les agents euh, sur la définition des besoins aussi des nouveaux besoins et de, de, de, de, de raisonner euh, je dirais à l'échelle d'un territoire plutôt qu'aussi à l'échelle d'une Petites communes, on est des, des pays des achats, des communes qui sont relativement rurales quand même, on est sur le rétro-littoral vendéen. Et, et effectivement, un travail en amont avec les équipes, Deux, euh, un travail au cœur des projets aussi sur, euh, sur euh, la, la définition, sur les choix à faire en matière d'outils numériques. Et puis derrière, dans la mise en œuvre, le fait d'avoir associé les différents métiers, je euh, au, au choix en matière d'équipement, d'outils numériques. Ça permet dans la mise en œuvre d'intégrer davantage euh, euh, toutes ces choses-là pour, euh, bah pour le, les, les, euh, les diffuser auprès des habitants. Ça passe par de la formation, bien évidemment, par des réseaux aussi, en travaillant en réseau avec les différents acteurs, les différents, euh, les différents agents. Là, je parle à l'échelle de la communauté de communes, mmh. mais même à l'échelle départementale, on travaille de plus en plus sur des réseaux. On a la chance, en Vendée, d'avoir un syndicat qui s'appelle e-collectivité Vendée, qui travaille sur les services numériques et qui travaille voilà, à développer ce réseau des, des, des agents, des métiers, pour euh, prendre en compte ces enjeux et ces problématiques-là. D'accord. Euh, Stéphane Delahaye, justement, alors, est-ce euh, à Martigues, vous avez eu... Euh, comment dire, une stratégie vis-à-vis d'un certain type de public dans la médiation numérique, ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que c'est finalement le besoin des citoyens qui a créé les conditions pour créer cet accompagnement dont vous parliez tout à l'heure, s'agissant par exemple des bénéficiaires du RSA ou de personnes qui sont en situation de précarité Très clairement, alors, il s'avère... Un des, un des EPN est, dans, est situé dans un, dans un espace qu'on appelle la maison de la formation et de la jeunesse. Donc Forcément, ça marque dans laquelle il y a la mission locale, dans laquelle il y a des structures d'accompagnement et d'insertion socio-professionnelle, etc. Donc forcément, ça marque l'activité. Et on a beau dire, c'est ouvert à tout public, clairement, des enfants ne, ne viennent pas spontanément, des personnes dans un âge ne viennent pas, etc. Euh, donc il a fallu qu'on sorte aussi l'EPN le, le, hors, les, hors les murs pour aller à la rencontre, aller, aller dans les écoles et aller même parfois sur la, sur la voie publique pour pouvoir travailler avec tout, tout, tous les publics. Il euh, y a une logique d'offre qui, qui se fait, c'est-à-dire on, on segmente, comme on peut, peut l'avoir dans un centre social, par exemple, qui va dire je vais toucher telle activité pour tel ou tel public. Ça, c'est une des façons qu'on de, façon qu a de, de procéder. Sinon, l'autre, c'est tout simplement d'être euh, suffisamment attentif, comme toutes les collectivités savent, savent le faire, être attentif aux communautés et aux appels des différents, des, des différents publics, en disant ça, j'ai envie de le travailler. Donc là, par exemple, on a des communautés de, de personnes qui sont intéressées par, euh, par la randonnée, par exemple, euh, qui se constituent et qui, euh, à travers des discussions avec les médiateurs numériques, disent « Ah, est-ce ben, qu'on ne pourrait pas travailler la, des, les cartes en ligne parce que les cartes telles qu'elles existent ne sont, sont pas toujours géniales, euh, elles manquent de précision. Or, nous, qui allons sur le terrain régulièrement, on, on a des informations plus précises. » Là, le médiateur numérique va apporter euh, une vision, une compétence, par exemple, autour d'OpenStreetMap, autour de la création de cartographies collaboratives euh, la création de biens communs, etc. Donc ça permet de travailler, ce que je disais tout à l'heure, la question de culture numérique. Il y a l'outillage, il y a les compétences manipulatoires, comment je crée une, une carte, mais il va y avoir aussi une autre dimension, c'est pourquoi je crée cette carte-là, pourquoi utiliser cette plateforme-là plutôt qu'une autre, qu'est-ce que c'est que cette notion de bien commun numérique etc. Et là, par contre, on travaille par l'interpellation d'une communauté qui se, qui se crée. Donc on peut avoir les deux, les deux entrées. Très bien. Euh, Alain Isopet, euh, donc tout à l'heure vous nous disiez que effectivement euh, sur votre territoire finalement vous adressez plutôt à un public de seniors. Mais alors euh, comment vous avez fait Vous êtes allé les chercher Ils sont venus tout seuls Comment ça s'est passé bah, Ça s'est passé différemment. Il y a des gens qui sont venus euh, tout seuls mais avec beaucoup d'appréhension. Et donc comme, euh, alors, La chance que j'avais c'est que comme le public n'était pas nombreux, euh, j'ai pu les prendre en cours individuels. Et donc en cours individuels, euh, ça permet d'être plus à leur écoute. Et c'est certainement ce que recherche en premier un senior, c'est qu'on soit vraiment à son écoute. Et donc je, dis, je, je, je, leur, je leur dis régulièrement et je leur répète, que pour, euh, parce que le but n'est pas de les garder en cours individuels, hein, c'est vraiment de leur donner les bases nécessaires pour qu'ils puissent intégrer un groupe. Et donc euh, je suis toujours resté sur cette volonté d'avoir 24 heures de cours individuels de façon à ce qu'un seigneur après puisse s'intégrer à un groupe et se sentir à l'aise dans ce groupe. Euh, bien souvent, j'ai récupéré des, euh, des seigneurs de, de villes avoisinantes, voire de communautés de communes avoisinantes, euh, parce qu'ils avaient suivi des cours euh, de 5, 6, voire un peu plus de personnes. Mais, euh, mais du coup, même à 6 personnes, ils se trouvaient noyés dans la masse et, euh, et ils décrochaient très vite. Et donc, euh, donc cette approche euh, individuelle pour, pour le seigneur, pour lui donner, le mettre en confiance avec le numérique, à mon avis, est indispensable. Très bien, je vous remercie, mais je crois que c'est un bon mot de conclusion. Et on voit bien que la médiation numérique, ça consiste toujours à essayer d'être au plus près des besoins des, des habitants de terri différents territoires. Je vous remercie pour euh, ce nouveau plateau euh, de la Web TV, de Ville et villages Internet. Bon après-midi.